Eh bien, bonjour à tous, c'est Sevenix et bienvenue. Non pas dans coin Dragon ball contrairement d'habitude, mais dans une petite vidéo sur le nouveau trailer de Spider-Man Far From Home. Far From. OK, bon, plus jamais je parle en anglais. Ce nouvel opus est la suite de Homecoming et aussi le tout premier film après les événements de Avengers Endgame. Et surtout point important, ce film se déroule après la mort de Spider-Man dans Infinity War. I don't feel so good. Ah bah là pourtant dans ce trailer t'as l'air d'aller plutôt bien hein. Bref nous pourrons voir dans ce trailer euh, tout d'abord un Spider-Man qui est avec une tante May qui en a rien à foutre. Non mais pour petit rappel dans Spider-Man Homecoming. Tante May découvre que Peter Parker est en réalité Spider-Man ce qu'elle répond avec un magnifique... The... Et là elle en a rien à faire. Carrément elle incite même Peter à être Spider-Man en mettant son costume dans sa valise. Ce qui nous a permis d'assister à cette scène. Ah... Oh ça non Alors toi par contre t'es starbé hein Tu vois un costume d'un super-héros qui a fait des millions de vues sur Youtube soi-disant Et toi tu fais quoi Tu confisques une banane. Tu sais pas où ils engagent les hôtesses de l'air bordel mais c'est incroyable Bref du coup Peter Parker est donc parti en vacances scolaires en Europe Pour chiller avec ses potes et draguer MJ Genre vraiment Il a la mémoire courte le Peter hein non mais parce que pour un tas de poussière il se porte très bien Bref, Peter est tranquille à faire le tourisme dans différentes villes comme Londres, Venise et c'est tout Vous attendez pas à avoir un Spider-Man dans Paris hein Ah il va pas venir affronter les gilets jaunes, c'est une menace trop importante pour lui ah Bref, du coup nous avons un Peter plutôt heureux qui profite de l'instant présent Il commence enfin à s'intéresser à MJ, ce que j'ai du mal à comprendre Car dans le premier film, il lui porte aucun intérêt Mais Nick Fury Enfin vous allez me dire qu'une fille de a jamais existé, c'est ça Mother. En tout cas on peut remarquer deux nouveaux costumes Dans ce trailer, le costume noir et rouge Ainsi que la tenue créée visiblement Par le shield qui est tout noir Et qui fait évidemment penser directement au Spider-Man noir, perso j'ai pas vraiment d'avis Sur ces costumes, ils sont sympas hein, mais bon Trois apparitions dans la MCU, Spider-Man totalise Déjà un total de cinq costumes, donc bon ça commence à faire un peu trop, surtout que croyez pas Qu'on va voir tous ces costumes dans le jeu vidéo Spider-Man euh, PS4, ensuite pour la menace du film On nous présente une sorte de méchant aquatique Bon vas-y on va t'appeler Aquaman, et là nous avons Enfin j'ai envie de dire l'apparition de Jack Gillen Hall en tant que Mysterio. Non non non pas ce Mysterio Ça m'a un peu surpris En réalité ça m'a un peu surpris de voir euh, Mysterio avec des pouvoirs Après comme il existe plein d'adaptations de Mysterio Ils ont dû choisir celle qui les a arrangé le plus je pense Au passage je pense vraiment que Mysterio sera le vrai méchant de cet opus Même s'il se fait passer pour un gentil en affrontant Aquaman Pour finir petit résumé de ce que j'ai pu en penser Je pense que le film centré sur un voyage scolaire est un peu bof sur le papier On a un côté film d'ado américain un peu cliché On voit vraiment que Marvel vise un public plutôt jeune et familial Ce qui est plutôt dommage car Endgame l'air d'être le total opposé de ce film du coup je pense vraiment que le fait de passer de avengers endgame qui est censé être la conclusion de la phase 3 du mcu à ce tout nouveau film sera très bizarre mais après peut-être que c'est aussi pour du coup marquer le changement mais j'espère que les futurs black panther et les futurs Doctor strange ne seront pas euh, n'auront pas le même côté euh, humoristique un peu forcé que nous pouvons voir dans ce trailer le film se déroule peu de temps après les événements d'avengers endgame et je suis vraiment perturbé par l'attitude de peter mais je pense qu'on aura une explication cohérente donc je m'inquiète pas pour que ça, mais C'est vrai que ça fait un peu bizarre Je m'inquiète aussi pour le côté très forcé du film Comme j'ai pu le dire juste avant Les blagues qu'on a eu dans ce trailer sont vraiment bof Et j'ai peur que les différents problèmes qui ont été dans le premier film Ne soient pas corrigés dans celui-ci Comme par exemple euh, l'absence fondamentale de, de scène Où Spider-Man se balance avec ses toiles. Cependant le film a l'air vraiment sympa J'ai hâte de découvrir Peter dans cette nouvelle histoire Même si je suis pas très fan du contexte du film Qui ressemble un peu à un film bonus plutôt qu'une suite Ce sera pas à la hauteur d'un Spider-Man 2 de la, de la trilogie Rémi donc pour une suite c'est un peu dommage mais euh, c'est pas vraiment ce qu'on lui demande. En tout cas euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fans qui n'attendent plus rien de ce Spider-Man et c'est dommage, un potentiel un peu gâché j'ai l'impression de ce que je peux en voir dans ces trailers. Mais attention ce n'est qu'un trailer comme c'est bien dit, nous verrons bien les résultats au cinéma le 3G 2019 et peut-être que je vais totalement changer d'avis, nous verrons bien. Aussi petit truc sympa que beaucoup de personnes ont remarqué dont moi, la tour des Avengers c'est en construction Bref, en attendant, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. 700 abonnés. Putain, c'est génial les mecs. Merci à tous. Et comme toujours, si t'as aimé, tu mets un j'aime. Si t'as pas aimé, tu mets rien. N'hésite pas à donner, partage la vidéo. Bye!